Malheureusement, nous n'étions pas seuls. Une race de créatures non humaines, appelées les Drac revendiquait le droit d'occuper certains des plus riches systèmes interstellaires. C'est après sa grande aventure cinématographique ainsi que son succès assez gigantesque de son histoire sans fin que le réalisateur Wolfgang Petersen va se lancer sur, pour l'époque, un des films les plus énormes et les plus ambitieux de science-fiction à production allemande, financé par des Américains. Comme dans toutes les guerres, on passait de longues périodes à ne rien faire d'autre qu'attendre. Et soudain. Une vraie fable humanitaire où un homme et un drac, une race extraterrestre, Ennemi des humains se retrouve après une bataille spatiale et un crash donc sur une planète hostile où ils vont devoir s'entraider pour survivre. Oh. Budget colossal et tournage dans les studios de la Bavaria à Munich absolument gigantesque et dont les effets spéciaux sont réalisés par la meilleure boîte d'effets spéciaux du moment ILM. Industrial Light and Magic, la compagnie créée par George Lucas. Deux acteurs principaux qui sont le centre de cette histoire, qui aurait pu sombrer bien vite dans le ridicule, Donnie Squade et Lou Gossett Jr., qui portent complètement le film. Ils vont amener la petite touche d'humour bienvenue dans une histoire dramatique et porter le film sur un fond axé sur la paix entre les mondes. Peterson va enchaîner le film de suite après donc L'Histoire sans fin, ce qui est quand même hallucinant vu le travail sur le film précédent. Pour lui, après ses films comme L'Histoire et Dasbot, il veut exprimer par ses films à gros budget et réussi qu'il existe une alternative à Hollywood. 30 millions de budget, énormissime somme en Europe, mais pour Peterson, beaucoup de choses sont gérables puisqu'il est aguerri à la télévision et il a une grosse envie de faire des films et surtout des gros blockbusters, ce qui va l'amener finalement à travailler aux états unis bien conscient de la simplicité de l'histoire, mais il sait aussi, c'est un fait, qu'il n'y a que peu d'histoires à raconter au final au cinéma, seules les variations de ces histoires peuvent changer et les raconter autrement. Il n'hésite pas non plus à confirmer ce qu'on lui reproche, des monstres déjà vus ou au look ressemblant à celui d'autres films, et la situation qui rappelle le très bon film de John Borman, Duel dans le Pacifique. Mais pour lui, Anomima, il n'existerait effectivement pas sans tous ces films, et donc travailler sur des variations, ah bah ça l'emmerde pas. C'est la Fox qui a le projet dans sa besace et annonce au départ Richard Longcrane à la réalisation, celui du Cercle Infernal et autres films britanniques, qui va même commencer le tournage et quand le studio regarde les premières images, force est de constater que rien ne va, rien ne marche, c'est même une catastrophe Les décors naturels, la photo et la localité choisie ainsi que les multiples remaniements de Crane tournent au désastre. Wolfgang Petersen est donc appelé à l'aide après avoir considéré David Lynch et Terry Gilliam et Crane est carrément viré. Finissant juste l'histoire sans fin et devant enchaîner la semaine d'après, le tournage de ce blockbuster eh bien, il refuse le Gonze, bien qu'intéressé par le projet. Le studio préfère donc attendre et stoppe le tournage, ce qui va leur coûter la bagatelle de 14 millions. Rolf Zeadbauer, ne hein, m'engueulez pas pour la prononciation, chef décorateur sur Cabaret de Bob Foss, Lily Marlène, Querelle de Fassbinder, Le Bateau et l'Histoire sans fin donc de Peterson, ou même L'As des As de Gérard Rouy, est engagé sur les décors du film afin de remplacer celui du film de Long Crane qui avait décidé de tout filmer en décor naturel. Or pour le Rolf c'est une erreur monumentale puisque la photographie ne peut rester la même et surtout il est impossible de contrôler les éléments en naturel. Rolf va donc insister et avoir gain de cause pour tout tourner ou presque en studio afin que l'image et la photographie aient le même éclairage. De plus, et pas des moindres, le masque du Drac, ressemblant étrangement à celui du Alien de Ridley Scott, ne fonctionne pas du tout. Le masque va donc être remanié par les deux hommes, Peterson et Rolf, avec deux heures de pause au lieu des sept sur l'ancien masque qui ne fonctionnait même pas. Et dans les studios de la Bavaria, ils vont installer le plus grand blue screen du monde. Et pourtant, Peterson est décrié en Allemagne. ses films sont trop importants soi-disant et apportent leur lot de méchanceté et de jalousie jusqu'à ce que Das Mod soit nommé en Oscar, ce qui va vite leur faire fermer leur gueule. Au scénario, ce sera Edvard Marat, hein, qui pour ce dernier avait travaillé ben, sur le Lady Hawk de Richard Donner, ça arrive, ou Dragon, l'histoire de de Rob Cohen, d'après le roman de 1979, Enemy Mine, de Barry Longyear. Peterson, malgré les fonds américains, va travailler dans une totale liberté, sans jamais être emmerdé par le studio. Qu'on vive ou qu'on crève, je t'aime pas et tu m'aimes pas, mais on est coincé sur cette planète, tu comprends Est-ce que tu piges, est-ce que tu gavises ce que je raconte il met à la photographie Tony Himi, un habitué des tournages télévisés et de quelques films, qui va donner une image très lumineuse. Le budget va être Très respecté, comme le dit le réalisateur en se marrant à 250 dollars près, et Annemi Mile va recevoir l'antenne d'or et le prix de la haute commission technique à Avoriaz en 1986, ce qui ne veut pas dire grand chose aujourd'hui, et rapportera dans le monde 12,6 millions de dollars seulement, soit le bide monumental que l'on n'attendait pas, et 503 000 spectateurs en France. Ça chauffe anormalement! Pour les effets optiques, hein, c'est donc ILM qui va s'en charger, petite entreprise d'effets spéciaux familial de Georges Lucas. Chaque détail sur chaque effet au matte painting seront discutés avec Petersen par téléphone, qui était payant à l'époque, je vous le rappelle, et coûtait donc des milliers de dollars au final en conversation. Le ciel en particulier sera ce qui fait de la planète Firin 6 une idée de la planète morte qu'elle est devenue. Rolf bauer le chef décorateur, y met aussi son grain de sel dans les conceptions et designs comme ceux des vaisseaux. Pour celui des humains, par exemple, il doit être futuriste, alors que celui du drac est plus axé sur un look désuet et ancien. Les décors utiliseront des miroirs pour prolonger ces derniers, comme sur la forêt pétrifiée, et la station spatiale sera construite à l'échelle 2.6. Chris Evans va être en charge des matte paintings et Greg Barron va devenir le chef opérateur des effets. Evans va créer en tout et pour tout une dizaine de peintures sur verre, ce qui n'est quand même pas rien. Le combat du début entre David et Jesse sera lui conçu et chorégraphié par Don Doe. Hein. Bruce Nicholson, lui, va composer les éléments des prises de vue avec les fonds bleus. ILM composera au total 80 plans d'effet pour le film ou images composites. Pour un film européen, c'est quand même énorme. Don Doe veut donc s'éloigner des combats spatiaux déjà vus dans les Star Wars et va s'inspirer d'images de la marine américaine pour des mouvements plus réalistes des vaisseaux et travailler sur les reflets des cockpits, ce qui ne se faisait jamais à l'époque. Alors le grand Chris Wallace va imaginer les créatures, hein, il est très apprécié pour ses gremlins et sa mouche. Ah, Petersen, lui, se concentre sur le drac mais valide tout ce qui est croquis et dessin de Wallace. Au départ, dans la première version, le maquillage était élégant mais ne fonctionnait jamais. Wallace repart donc à zéro et Stéphane Dupuis qui a travaillé sur l'ancienne version prétend, comment pourrait-il dire le contraire, hein, que le nouveau est plus sec, brutal et moins bon. Kas <laughs> on <laughs> Le nouveau drague va se retrouver avec des yeux de chat. Le premier maquillage comportait des lentilles de contact à filtre dichroïque qui captaient la lumière et la rendaient filtrée. Et ces lentilles vont très vite devenir gênantes pour l'acteur puisque ce sont plusieurs lentilles une petite, une souple, une transparente et une grosse, très épaisse, que Gossett ne supporte pas. C'est un opticien de Munich qui va aider à trouver ces nouvelles lentilles, dites sclérotiques plus minces, toujours inconfortables certes, mais plus faciles à porter. <rire> non, solide <rire> Tous ces effets seront en plus additionnés avec bien sûr des effets en direct sur les différents plateaux. On peut y retrouver bah, une chaîne volcanique, un lac, un cratère avec sa lave en fusion et une forêt donc d'arbres pétrifiés dans lequel on pourrait actionner toutes les tempêtes possibles et imaginables. Neige, pluie, météore, inondations, incendies et j'en passe Comme je l'expliquais, le plus grand fond bleu sera construit sur le plateau afin d'y insérer après les effets optiques et matte painting, le fond bleu mesurait 9 mètres par 27. Des vaisseaux sont construits eux au 1 16 e certaines maquettes font jusqu'à 14 mètres par 24. Le rotoscope sera aussi utilisé dans certains plans. « Tu m'as sauvé la vie !»« Parce que peut-être que j'ai envie de regarder un autre visage. » Attends, je t'ai dit que je vais repartir là-bas, que tu m'aides ou pas Dennis Quaid est juste au début de sa fulgurante ascension avec Enemy, il sort juste des Dents de la mer 3 de Joe Alves, en fils du chef Brody, Mike, et est révélé par le film L'étoffe des héros en 1983 où il incarne l'un des astronautes du programme Mercury. Il devient dès lors l'un des jeunes acteurs les plus prometteurs des années 80 grâce à son sourire ravageur et sa fougue rafraîchissante. Dès lors c'est l'explosion avec le dreamscape de Joseph Reben dont j'avais fait la vidéo, Big Easy le flic de mon cœur de Jim McBride. L'aventure intérieure de Joe Dante, bien sûr, suspect dangereux de Peter Yates au côté de Cher, Mort à l'arrivée d'Annabelle Junkel et de Rocky Morton, Great Balls of Fire de Jim McBride, hein, un grand film aussi, et d'autres films hein, comme Le Wyatt Earp de Lawrence Kasdan, Cœur de Dragon de Rob Cohen pour ceux qui aiment, L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone, Le Fabuleux Fréquence Interdite de Gregory Oblit et un nombre de rôles encore importants. Il est ici le pilote humain, hein, Willis Davidge, qui va devoir composer avec le drac et va commencer par réagir comme un humain classique, la haine et la colère, et va devoir donc faire preuve de résilience jusqu'à aller adopter l'enfant de Jerry. Et c'est le grand Richard Darbois qui le double ici, seul et unique fois, puisque son doubleur habituel est Bernard Lano. Sans doute qu'on mourra tous les deux. Seule. Oscar du meilleur second rôle pour son rôle du sergent Emile Follet dans le film Officier et Gentleman, Lou Gossett Jr. malgré le fait qu'il ait l'air d'un monstre, va se révéler aussi humain et civilisé que le héros incarné par Denis Quaid. Notre drac Jiriba Chigan est donc, et c'est peu de le dire, traité de façon plus qu'inhabituelle d'un point de vue psychologique, de la même façon que l'autre héros humain. Bien sûr, c'est son côté hermaphrodite hein, qui reste dans le film le plus surprenant. Tout cela donne donc un personnage fort original et rarement vu au cinéma. Ça Samus... va arriver, au oh nom de Dieu Gossett, hein, comme beaucoup d'acteurs dans son cas, va souffrir sous le maquillage et va devoir se servir de sa gestuelle et de son corps pour remplacer ce qu'il pourrait montrer avec son visage. Il va travailler avec Wolfgang Petersen et un linguiste pour le langage drac et concevoir sa manière de bouger. <rire> as loupé ton cou, ça ce sera une combinaison hein, de lézards, de kangourous, d'animaux variés et de Stevie Wonder. Comme quoi... Il va devoir faire travailler des muscles dont lui-même ne connaissait pas l'existence. Pour le maquillage, le premier en tout cas, c'est donc 4 à 7 heures d'attente de travail par jour. Et avec l'arrière de Petersen, la durée de pause va donc passer à 2 heures seulement et une liberté de mouvement plus libre. Mickey Mouse, c'est le nom d'un grand maître, Irkman Oui, si on veut. Wolfgang Petersen est exigeant sur le tournage hein, mais Gossett aussi, il a passé sa vie à jouer le second couteau sur un grand nombre de films hein, comme le flic Nicarnon de Stuart Rosenberg les grands fonds de Peter Yetz. Officier Gentleman, donc un hein, de Taylor Hackford, Les Dents de la Mer 3, lui aussi un hein, de Joe Alves, Les Aigles de Fer de Cineji Fury, il y en aura un pacasse, et jouera à la télévision un grand nombre de personnages. C'est Ola Kukui qui officie sur sa voix et double notamment George Takei en Monsieur Sulu dans les 5 premiers films Star Trek ou Booba Smith dans les 5 premiers Police Academy. Je te remercie du renseignement. Alors, Allié, était rien, pourquoi tu te ramènes ici Stubbs, hein, ce salopard, est joué bien sûr par hein, bah, un acteur qui est adorable dans la vie, paraît-il, Brian James, habitué des méchants connards dans beaucoup de films. Walter Hill lui confie énormément de rôles, notamment dans les 2 48 heures, le fameux, il joue aussi le fameux Léon de Blade Runner dans le film de Ridley Scott, Silverado de Laurence Kasdan, la chair et le sang bien sûr de Paul Verhoeven, double détente encore une fois de Walter Hill, Tango et cache d'Andrei Konchalowski et Albert Magnoli ou Piège en eau-troupe de, de Roddy Harrington. Harrington. Tendance à perdre patience, tu vois. C'est le grand piraté qui le double, hein, la voix de Doc dans Les retours le futur ou le Joker dans la série animée. Je suis désolé, il n'en est pas question. Tu sais que pour tout soutenir, il a fallu qu'on se mouille. Tu nous dois ça au moins. Et en petit rôle, nous avons Richard Marcus qui joue Arnold et qui sera notamment remarqué dans Tremors de Ron Underwood et surtout en Reigns dans la série Le Caméléon Maurice Jarre preuve d'une partition profonde et discrète et c'est Wolfgang Petersen qui va aller chercher le grand compositeur admiratif du bonhomme. Jarre vient de finir la partition pour le film Mad Max 3 et va à la demande de Petersen se rendre à Londres pour rencontrer le réalisateur. Petersen lui est comme un gosse, hein, fan de ses musiques comme celle de Laurence Darabi, par exemple. Pour un film de science fiction, Jarre va combiner orchestre symphonique et musique électronique comme seul, Jerry Goldsmith sait le faire très bien à l'époque et va nous donner une musique assez efficace dont l'atmosphère épique nous éclate dès les premiers morceaux. On se retrouve sur des thématiques chères au compositeur, hein, qu'il avait utilisées sur le Mad Max 3 d'ailleurs, et nous donner plusieurs thèmes principaux, dont par exemple le morceau The Small Drack. La musique se développe au fil des morceaux, abordant le mystique et surtout la noblesse avec de grandes envolées de lyriques comme le compositeur sait les écrire. Oh. Parfois tragique, parfois grandiose, la musique d'Annie est superbe et prouve encore une fois que le compositeur est capable de s'adapter à tous les genres. Le CD va sortir d'abord chez Vares Sarabande à l'époque hein, et se retrouver dans une version ben, Vares Deluxe en 2012 contenant l'album d'origine remasterisé et des morceaux additionnels ou autres alternate sur 76 minutes. La musique est composée et dirigée par Morijar avec le Studio Orchestra à Munich. Le space opera, hein, c'est vite casse-gueule, des effets qu'il faut gérer en bonne dose, hein, trop, ça merde, pas assez, ça frustre. Ici, ils sont pourtant présents durant tout le film, puisque tourné en studio, et quelques extérieurs sur l'île de Lanzarote, mais au service de l'histoire de deux hommes, le reste étant au second plan. Ah, si je jetais un petit dans la soupe, qu'est-ce que tu dirais Des petits os bouillis non arrête, ne fais pas ça Deux hommes, enfin un homme et un drac, une créature ennemie extraterrestre qui doivent donc de par la guerre s'affronter hein, mais sont tellement emmerdés sur cette terre hostile que seule l'entraide peut les sauver. Et ils ne vont pas faire que s'entraider, ils vont finir par s'apprécier, s'aimer, comme deux amis, je vous vois à venir, une vraie rencontre où l'homme et sa façon d'être, sa philosophie de vie, sont moins intérieur et la toile de fond qui enrichit cette histoire et ces images, clairement folles, un conte philosophique. Tu vas te voir être une épopée sur l'homme, ses instincts souvent plutôt bas, sa noirceur et le chemin de croix vers la rédemption, redevenir un être humain en croisant un drac dont le maquillage et le jeu d'acteur de Lou Gossett Jr. restent exemplaires et finiront par en faire un deux frères d'armes. Un space opéra comme je le disais Mais où l'effet le plus spatial reste l'émotion Où les personnages sont approfondis Il reste quand même un film au style très européen Un style européen d'ailleurs Que Peterson espère lancer Voir d'autres films de genre français à gros budget Mais qui ne verront malheureusement jamais le jour Alors oui J'en vois bien trois au fond cyniques, désabusés sans espoir qui vont trouver le film con et naïf, voire même wok alors que le mot n'existait même pas à l'époque. Mais non, c'est effectivement un petit peu simple et naïf, je veux bien l'avouer, mais d'une si belle humanité et mérite carrément la note de 5 sur 6, rien que pour une fois avoir réussi à compter un film, une histoire de science-fiction pas comme les autres. Bref, un beau film qui j'espère pour ceux qui croient encore en quelque chose, y trouveront ce je ne sais quoi qui fait que les années 80 savaient faire et osaient faire tout. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas à en parler bien sûr dans les commentaires, hein, on va y répondre et en débattre, je ne sais absolument pas si vous aimez ou pas le film, vous me le direz, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, c'est gratuit et je vous dis à bientôt pour du très lourd, bye bye.